Idée reçue numéro 372. Les docteurs n'ont pas d'esprit innovateur. Beaucoup pensent que les chercheurs sont lents. Qu'ils réfléchissent longtemps avant de prendre la moindre décision. Encore plus longtemps avant de rendre leurs conclusions. Ces comportements n'apportent rien aux entreprises. Elles ont besoin de réactivité et de créativité pour améliorer leurs produits et leurs services. Mais quelle idée reçue Conseil et recherche défend un autre point de vue. Pour innover, les entreprises doivent sortir des sentiers battus. Ce courage est essentiel pour décoller, éclairer l'avenir, dans un monde qui bouge. Ok, mais comment gère-t-il l'incertitude d'un projet d'innovation un docteur est bien placé pour évaluer les investissements, le réalisme des objectifs à atteindre et les risques associés. D'accord, mais l'environnement de la recherche est quand même très différent de celui de l'entreprise. Pas tant que ça. Les chercheurs savent s'imposer aussi dans la course aux résultats et aux performances. L'entreprise aurait beaucoup à gagner en bénéficiant de la capacité des docteurs à transposer leurs méthodes. C'est ce que propose Conseiller Recherche par le biais d'équipes mixtes, chercheurs et consultants. Si vous souhaitez mieux innover, mettez un docteur dans votre moteur. Vous allez voir la différence.